Dans cette vidéo, nous allons revoir comment poser n'effectue une opération où il y a des nombres décimaux. La première chose à repérer, c'est de savoir d'une part si c'est une addition ou une soustraction, auquel cas il faut penser à aligner les unités avec les unités. Ou bien si c'est une multiplication, auquel cas on se fiche de la virgule, on aligne les chiffres à droite. Donc, addition, une somme, on a par exemple un nombre décimal avec un nombre entier, ou bien on doit additionner deux nombres décimaux. Soustraction, on peut avoir un nombre décimal avec un nombre entier, ou bien euh, la différence, la soustraction de deux nombres décimaux. Multiplication, et eh bien voilà, j'ai deux nombres décimaux ou bien un nombre entier, un nombre décimal, et division, bah, finalement, ce sera peut-être presque plus simple. Hein, parce qu'au moins, là, vous n'avez pas de mauvaises habitudes de prise qu'il faut corriger. Donc, addition, je commence par repérer les unités dans les deux nombres. Donc, en l'occurrence, le 3 de 243,5 et le 9 de 79. Donc, je m'arrange pour les aligner, ces deux chiffres des unités. Ensuite, pas de souci. Là, ici, euh, j'ai des dixièmes. 5 en bon, tout, ça en fait 5. Je mets la virgule. J'additionne les unités 9 et 3, 12. Je pose 2, je retiens 1. 7 et 14 et 1, 12. 2, je retiens 1. 2 et 1, 3 centaines. Dans la seconde opération, je repère le 8 chiffre des unités, le 4 chiffre des unités. Donc 398,31, le 8 chiffre des unités, va s'aligner avec le 4 chiffre des unités du deuxième nombre. J'additionne les deux et j'obtiens donc 1 centième, 3 et 2, 5 dixièmes, ma virgule, 8 et 4, 12 unités, j'oppose 2, je retiens 1, 9 et 1, 10 et 5, 15, 3 et 1, 4 centaines. Dans ma soustraction, même technique, je repère les chiffres des unités, 3 dans le premier nombre, 9 dans le deuxième, 243,5 je le positionne et moins 79, le 9 des unités, je le positionne en dessous du 3. Alors dans les soustractions, attention, je vous recommande fortement... De mettre euh, le même nombre de chiffres derrière la virgule, donc là, de mettre le 0, dixième, ce qui n'est pas nécessaire dans les additions, dans les soustractions souvent. Là, de 0 pour aller à 5, il y a 5, la virgule. De 9 pour aller à 13, alors, première technique, hein. je mets donc, euh, je prends une dizaine en fait, donc que je vais enlever en plus en bas à gauche. Donc de 9 pour aller à 13, 4. 7 et 1, 8 pour aller à 14. Donc le 1 que je prends d'une centaine, que je vais enlever en plus à gauche, de 8 pour aller à 14, 6. Et le 1 que j'ai pris, de 1 pour aller à 2, 1. La deuxième technique pour faire une soustraction, euh, je pose de toute façon toujours les unités, le chiffre des unités, avec le chiffre des unités du deuxième nombre. Je cale toujours mon euh, même nombre de chiffres dans les deux nombres, donc le virgule 0. Et donc de 0 pour aller à 5, 5. Ensuite de 9 pour aller, je mets ma virgule, ensuite de 9 pour aller à 13, mais LOL l'a, la dizaine, je la casse de 4 qui devient 3. 9 pour aller à 13, il y a 4, de 7 pour aller à 13, donc je mets une centaine, que je casse du 2 qui devient 1. De 7 pour aller à 13, 6, et il me reste une centaine. Et évidemment, je trouve le même résultat dans les deux nombres. Ma deuxième soustraction, toujours pareil, je repère les chiffres des unités dans chacun des deux nombres. Donc 398,18. Moins 54, le 4, je l'aligne avec le 8. Chiffre des unités. Et donc là, je vais bien voir la nécessité de mettre le même nombre de chiffres dans les deux parties décimales. Donc là, en l'occurrence, de mettre 0 centième. Parce que c'est donc bien de 9 pour aller à 0. Et donc, même technique, de 9 pour aller à 10 100. Le 1, je vais le, prendre, le, le cumuler tout à l'heure avec le 2. Là, de 9 pour aller à 10, j'ai 1. 1 plus 2, 3 pour aller à 11. Donc le 1 que je prends là, je vais l'ajouter au 4 suivant. De 3 pour aller à 11, j'ai 8. Je mets ma virgule. 4 et 1, 5 pour aller à 8, 3. De 5 pour aller à 9, 4. Et il me reste 3 centaines. Si j'utilise la deuxième technique pour les soustractions, ça ne change évidemment rien au fait que j'aligne bien les unités avec les unités. Donc le 8 de 398 avec le 4 de 54,29. Ne change pas non plus le fait que je mette le 0 des centièmes dans le premier nombre pour avoir le même nombre de chiffres. Dans les deux termes. Donc de 9 pour aller à 10, j'ai toujours 1. Mais ce 1 là, je le prends du chiffre suivant. Je casse le 1 suivant qui devient 0. De 9 pour aller à 10, 1. De 2 pour aller à 10. Et ce 1, je le casse de 8 qui devient 7. De 2 pour aller à 10, 8. Je mets ma virgule. De 4 pour aller à 7. 3, 2, 5 pour aller à 9, 4, et il me reste 3 centaines. Ensuite, je dois donc effectuer une multiplication. Attention, là, je dois donc aligner les chiffres à droite. Donc, 1,27, je le positionne, OK. Et le 3,8, eh comme je dois aligner les chiffres à droite, je le pose de cette manière-là indépendamment de la virgule. Pour l'instant je ne m'occupe pas de la virgule, je m'occupe simplement d'aligner les chiffres à droite. Parce que dans les additions soustractions, j'ai bien aligné les unités dans chacune des toutes les opérations que j'ai posées là tout à l'heure. Mais dans les multiplications, je le répète, j'aligne les chiffres à droite. Parce qu'en fait je vais faire comme si c'était des nombres entiers tout le début. Je ne m'occuperai de la virgule que à la fin. Considérons donc que ce, comme des nombres entiers, c'est-à-dire 127 fois 38. J'ai donc ce 8, donc j'imagine que c'est le 8 des unités. Je vais donc faire 8 fois 7, 56. Je pose 6, je retiens 5 sur ma main, là, ma retenue. 8 x 2, 16 et 5, 21. Je pose 1, je retiens 2. 8 fois 1, 8 et 2, 10. Et ensuite, si je suis avec des nombres entiers, j'ai le 3 qui est 3 dizaines. Et eh bien, du coup, je vais devoir commencer par décaler d'un cran. Et 3 x 7, 21, 21, dizaines. Je pose 1, je retiens 2. 3 x 2, 6 et 2, 8. 3 x 1, 3. Je vais additionner tous ces chiffres entre eux. Le 6 des unités et 0, ça fait 6. Une dizaine et une dizaine, ça en fait 2. 8 centaines et 0, ça en fait 8. 3. Et 1, ça en fait 4. J'ai dit que je considérais que c'était comme des nombres entiers. C'est-à-dire que 1,27, c'est 127, à condition que j'ai multiplié par 100. Et le 3,8, c'est comme 38, à condition que j'ai multiplié par 10. 100. Le premier, donc, par 100. Le deuxième, par 10. 10 mon résultat et eh bien ma foi je vais donc obtenir 4826 et pour revenir au nombre exact il va falloir que je divise par 1000 autrement dit que le 6 va devenir le chiffre des millièmes le 2 des centièmes le 8 des dixièmes et ma virgule est donc entre le 4 et le 8 J'obtiens donc 4,826. J'avais au départ 1, 2, 3 chiffres derrière la virgule. J'obtiens à la fin 1, 2, 3 chiffres derrière la virgule. Alors, euh, petit point aussi, sur les additions, les soustractions, les multiplications, à chaque fois, j'ai commencé par les chiffres de droite, mes calculs sur les chiffres de droite, alors que sur la division, je vais commencer par effectuer mes calculs en partant des chiffres de gauche. Donc par exemple, ici, j'ai 642,8 642, divisé par 5. Je positionne mon nombre sans me préoccuper de la virgule au départ. Je commence donc par les chiffres par contre de gauche. C'est-à-dire que je dis dans 6, combien de fois 5 Il y va une fois, une fois 5, 5, je l'enlève de 6. 5 pour aller à 6, il reste 1. J'abaisse le 4. Dans 14, combien de fois 5, il y va 2 fois 2 fois 5, 10. Je l'enlève de 14. Il reste 4. J'abaisse le 2 des unités. Ça me fait donc 42 unités. Dans 42, combien de fois 5 8 fois 8 fois 5, 40. Je l'enlève de 42. Il reste 2. J'abaisse le 8 et donc en fait je me retrouve avec 28 dixièmes parce que je suis passé... Au niveau de la virgule que je fais donc apparaître dans le résultat, 128 virgule Et je continue dans 28 dixièmes. Combien de fois 5 Il y va euh, 5 fois. 5 fois 5, 25. Je l'enlève des 28 dixièmes. Il me reste 3. De 25 pour aller à 28, il y en a 3. J'abaisse le 0 en fait des centièmes. Même s'il n'apparaît pas, il existe. 30 centièmes. Combien de fois 5 6 fois. 6 x 5, 30, je l'enlève de 30, il reste 0.